La photosynthèse, c'est le cœur du monde, c'est ça qui fonde le monde, on ne peut pas s'en passer. Et euh, ben, interagir avec eux, c'est aller dans le sens de l'intelligence. Allez-y, c'est facile et c'est pas cher. Voilà. Et je, je, je monte toujours ce petit outil parce que c'est l'outil de la transformation. Quoi. Donc on peut changer le monde avec un greffoir et un peu de technique.